J'ai commencé à écrire ce livre à cause du souvenir d'un patient. C'est un souvenir qui insistait lourdement, énormément. Je pensais à lui. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, des années que je ne l'avais pas vu. Et à une période, je me suis mise à penser à lui très souvent, me demandant ce qu'il était devenu, pourquoi mes collègues n'avaient pas de ses nouvelles, et tout ça. Et en fait, la question que j'avais, c'était, mais comment... Une telle impression, comment un patient peut, peut faire une telle impression sur nous qui persiste encore des années après. Et ça m'a amené à me demander euh, qu'est-ce que c'était la marque que les patients laissaient en nous, enfin, faisaient en nous au début, puis laissaient en nous euh, euh, perdurer. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui m'a fait, fait écrire au début ce livre. Et retrouver au fond peut-être beaucoup de, de petits instants euh, euh, que j'avais vécu sans m'en rendre compte avec des patients et me rendre compte que ces petits instants c'était le début de la relation ou, ou de son impossibilité des fois c'était impossible enfin ça n'allait pas très loin voilà et voilà. Et au fond, euh, ces petits instants, on n'a pas du tout l'habitude d'y faire attention. Euh, dans la vie euh, ordinaire, ils existent, mais ils sont complètement noyés. Et euh, on ne se rend pas compte que ce sont, au fond, des, des points de départ. Voilà. Donc, le point de départ de ce livre, c'est ça. Enfin, c'est ce genre de choses-là. Après, on peut dire aussi que... Ma deuxième tentative, même si au début elle n'a pas été consciente, euh, c'était d'essayer d'aller vers la littérature et vers la poésie. Ce, le mouvement qui était plus conscient, au fond, c'était de dépsychiatriser l'écriture, d'en de, laisser tomber le côté strictement professionnel, encore que je crois que faire attention, par exemple, à ces petits instants et Éminemment professionnel, mais dépsychiatriser l'écriture au sens euh, sortir des cadres psychiatriques. Euh, et au fond, en essayant de retrouver la littérature, de retrouver, bon, de mon point de vue, je dirais peut-être plus encore la poésie de certains instants, euh, au fond, retrouver euh, la folie dans, dans l'homme, mais la folie au, au, en tant qu'elle est une sorte de matière constituante de l'humanité en général, et de nous en particulier, et puis euh, chez certains d'entre nous, la folie est un peu extrême.